Salut les gens, ici WMP, comment allez-vous? Moi ça va super bien comme d'habitude, j'espère que vous avez la pêche parce que moi ouais, vu les circonstances aujourd'hui, en effet on se retrouve pour un CDD très particulier, le CDD 50. Donc pourquoi ce CDD est si spécial? Parce que une année ça fait à peu près 52 semaines, du coup, euh, bah le 50ème ça fait presque en fait un an que nos clips du dimanche existent. Du coup, on souhaitait faire CD dans ce CD50, du coup, bah au passage, je tenais à vous remercier pour toujours les regarder, j'espère que ça vous plaît, si vous avez... On a bien évolué, honnêtement, depuis le premier, hein. allez le regarder, vous allez voir, ça vous fera rire, et bah j'espère qu'on va continuer comme ça, hein. vous inquiétez pas... Donc du coup, pour ce clip du dimanche un peu spécial, on va commencer par un clip de Tips Optics, du coup, il est sur octane. il a un balista, hop, il arrive vers le spot, et là... Il tire un premier ennemi, un deuxième ennemi dans la tête Un troisième dans la tête, le quatrième dans la tête Et enfin un cinquième ennemi pour finir cette magnifique feed GG à toi mec Et donc spécialement il n'y aura pas de clip fail Mais je vous ai fait un petit OCE justement sur le clip que je viens de vous montrer J'espère que ça va vous plaire euh, C'est pas mon meilleur edit mais ça vous fera plaisir quand même j'espère Et du coup bah moi je vais vous laisser là Donc salut les gens c'était Wampi j'espère que ça vous a plu Allez bye